Est-ce que j'ai créé mon activité professionnelle actuelle pour réparer mes blessures Oui. Euh, Qu'est-ce que j'ai à perdre d'aller vers mon projet de cœur euh, Bien sûr, crée des. tout ce que l'on crée a ah, pour origine une blessure, a ah, pour origine une fausse cro... une croyance, a ah, pour origine une interdiction. Bien sûr qu que tu veux réparer quelque chose de toi. Ce qui m'inquiète, c'est que peut-être tu te dis du genre du contraire. On ne peut pas vivre sans vouloir des choses pour soi. Et qu'est-ce que tu perds d'aller vers ton projet de cœur Tu perds ton ancienne vie. Faut que tu perds l'image que tu as de ton ancienne vie. Tu te crées ce scénario-là. Et pourquoi tu te crées ce scénario-là Parce que tu sembles incapable de faire les choses. Ou du moins, tu te crées ce scénario-là. Et pourquoi tu te crées ce scénario-là Je peux aller loin un truc comme ça, je vous assure. <rire> vous ne me connaissez pas. Euh... Parce que c'est la déchéance de ta famille. Parce que tu as fait le choix de poser cette position sociale, de créer cette position juste pour toi. Comment créer, comment une puissance infinie fait pour créer une impuissance aussi misérable La puissance que tu es a créé ce côté misérable. Et c'est beau Corinne, c'est beau. J'adore. Je ressens une telle douceur, une telle magie dans le truc. Nos plus grosses foirades sont nos plus gros coups de génie. Parce que tout a pour origine notre génie. Même le malheur. Même une blessure. Parce que si tu remontes le fil, en gros... Euh, je vais un peu euh, faire de. Euh, expliquer comment je perçois les choses au le niveau inconscient, mais si on remonte le fil de l'ego, de l'identité, donc l'ego c'est le principe de l'identité, on tombe sur la conscience, on tombe sur quelque chose qui n'a pas de forme, qui n'a pas d'identité, qui n'a pas de limite, parfaitement puissant. qui a créé pour quelconque raison qui nous échappe, quelque chose d'impuissant, qui en a l'air en tout cas, qui se fait croire des histoires et qui les rend réelles Donc l'essentiel dans ta question et en tout cas l'essentiel de ma réponse, c'est ça n'a aucune importance ce que tu as à perdre. C'est qu'est-ce que tu as gagné à y aller Pourquoi tu vois le verre à moitié vide Pourquoi tu vois ton putain de verre à moitié vide. Pourquoi notre regard à tous se concentre uniquement sur ce que l'on va perdre Où est l'intérêt de faire ça Ça me vénère ça me en fait, ça m'énerve. C'est ouf À quel point on est têtu On veut absolument... Voir ce qui ne va pas, c'est typiquement français ou quoi <rire> C'est quoi le délire On est accro à la négativité, les gars. On est accro. On a besoin de nos doses de sucre nommée négativité. Il faut constamment que ça n'aille pas. Toute ta question, Corinne, représente typiquement l'énergie du groupe. Tu me parles de blessures, tu me, tu me parles qu'est-ce que tu as à perdre à aucun moment. Tu me parles de trucs positifs. Quand est-ce que j'aurai une question du type, quelles sont les raisons qui me poussent à aller vers ça Qu'est-ce que je peux mettre de positif dans ma vie En fait, je me rends compte que je suis en train de jouer à un, à un jeu avec vous qui est peut-être pas sain. Est ça. C'est ça qui est ouf. J'ai juste vraiment une grosse prise de conscience. Est-ce que j'ai vraiment envie de jouer un jeu avec les gens à... qui vise à uniquement aller voir ce qu'il y a à enlever, avoir le verre à moitié vide Non, en fait, je n'ai pas envie. Donc, pour le groupe, euh, ça renvoie déjà ça. Ensuite, ça me parle de notre volonté. On a de la volonté, on, euh, on a la même volonté qu'ont les publicitaires à nous faire, vous, à nous inciter à acheter des produits dont on n'a aucun besoin. On a la même volonté que ces requins de la publicité. À quel moment on la met en œuvre On a encore un peu de mal à se placer par rapport à ça, mais on est déjà capable de le faire. Donc de voir qu'est-ce qui vaut vraiment la peine dans la communauté, dans un groupe, dans la famille, dans la société, dans mon immeuble, dans ma famille, dans ma coloc, de faire bouger. Qu'est-ce que je veux apporter réellement de moi Et comment je le mets en forme Quel système je crée pour apporter cette chose qui est importante à mes yeux Parce que là, je me suis plaint que euh, je n'ai pas envie de jouer à ce jeu-là avec vous, mais à quel moment moi j'incarne ça est-ce qu'on a le droit réellement de demander quelque chose à quelqu'un alors qu'on ne fait pas soi-même merci pour ta question Corinne. il y a deux questions de Stéphanie okay. alors de Stéphanie. Depuis quelques semaines, je souffre de douleurs musculaires un peu partout dans le corps. Cervicale, épaules, bras, dos, pieds. La tête aux pieds, quoi. Je voudrais que tu m'éclaires sur l'origine de ces douleurs si tu le peux. Je suis actuellement en stage dans l'aide à domicile des personnes âgées dépendantes. Peut-être mon futur métier et cela me demande une grande force physique. Que peux-tu me dire Ces douleurs sont-elles liées au changement Euh... Au changement de quoi Ton mot est totalement coupé. Au changement d'Apostrophe, accent aigu, D'État Je sais pas. Mais bon, bref, ça ne me... m'empêche pas de répondre à la question. Voilà. Euh... ok d'où ça vient de ces douleurs à toi la première chose de prioritaire à dire pour toi c'est euh, es une personne à vie. c'est ça ah, c'est ça, tu es une personne âgée, c'est fini. <rire> ok. Euh, quoi d'autre Ah, tu fais semblant. Tu fais semblant de quoi euh, D'être compatissante. On peut être compatissant que par soi-même. Voilà ce que ça me dit pour toi. Okay. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu fais semblant d'être compatissante est que tu as appris que ça Ah, c'est euh, un fonctionnement, euh, j'ai envie de dire, presque typiquement féminin. Ce côté, euh, pas maternant, hein. vraiment compatissante. Ce côté, je me mouille émotionnellement avec les autres, alors que parfois, je devrais juste me couper, lorsque je vois que c'est euh, toxique pour moi. Donc, euh, ma question qui n'en est pas une, c'est... Euh, non, je ne vais pas dire ça sous forme de question. Euh, tu n'es pas capable de capter tes vrais besoins. Tu n'es pas capable de capter lorsque tu dois te, fer te fermer à l'autre. Et paradoxalement, te fermer à l'autre, c'est effectivement t'ouvrir à toi, mais c'est encore plus paradoxal, ça te connecte à l'autre. Parce que tu acceptes de jouer un jeu, une scène, qui est euh, créée en partie, à moitié, à partir de ta vraie note, celle que tu veux vraiment jouer pas à partir de quelque chose que tu crées pour répondre à une injonction sociétale d'être compatissante. Ce faisant, que tu joues le rôle de la connasse, euh, de la fille compatissante, euh, de la chef, ou quoi que ce soit d'autre, tu restes bien dans tes baskets. Et l'autre, tu permets à l'autre de réellement évoluer. Bon, ça me parle aussi de ton côté guérisseur. Alors, je ne te parle pas de guérir, euh, d'apposer les mains à Reiki, machin, etc. Ce genre de conneries. C'est simplement que comment on fait, donc ça c'est valable pour le groupe, pour guérir l'autre, on ne peut pas guérir l'autre. Le seul moyen, c'est de se centrer sur soi, sur son ego, de voir quels sont mes besoins face à cette autre personne et à jouer la scène. Avec le maximum de transparence. Non, ça, ça te concerne pas. Ça, c'était pour moi. Okay. Euh, donc, euh, de jouer la scène sans désespoir de cause, sans dire c'est fichu, sans dire non mais la personne ne va jamais évoluer. En fait, plus on a, plus on veut intervenir dans la vie de la personne en l'aidant, en lui donnant des conseils quoi que ce soit, donc, tout le truc du sauveur, de la sauveuse, moins on a foi en soi-même. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire Non Ok, merci pour ta question.